Attends, je me fais beau voilà. Salut les amis En Floride, hein, toujours. Euh, donc là, je viens de louer une voiture. Et comme il pleut, on s'est dit, Camille et moi, qu'on allait faire un tour de centre commercial. Et on a entendu parler ici, près de Miami Beach, on parlait d'un centre commercial qui s'appelle le Dolphin Mall, hein, le centre commercial du Dauphin. Et tout à l'heure, il y a un homme qui est venu nous chercher. Et alors, c'est amusant de voir un petit peu cette, cette, cette sensation de Mars-Vénus. Nous expliquons à cet homme que nous avions l'intention d'aller à ce Dolphin Mall. Et il nous dit oh « Non, non, non, il ne faut pas y aller, c'est beaucoup trop cher. » Et donc, il nous a découragé d'y aller. Il nous a proposé d'autres centres commerciaux qui seraient beaucoup moins chers. Et là, pour venir chercher la voiture, on explique à à la préposée, à la réception qui nous a loué la voiture on explique qu'on avait l'intention d'aller dans un centre commercial mais on nous a dit que le Dolphin Mall c'était trop cher il me fait, mais non c'est pas trop cher le Dolphin Mall c'est super c'est génial c'est pas trop cher Quand quoi parfois on voit hein, la perception qu'un homme peut avoir et la perception qu'une femme peut avoir d'un centre commercial peut être vraiment différent je pense que si on avait parlé d'électronique il aurait peut-être parlé d'autre chose mais pour un homme c'est toujours trop cher et pour une femme ça n'est jamais assez enfin bon on a trouvé ça drôle c'était comique pour l'homme, c'était trop cher. Il fallait absolument pas qu'on y aille. Et pour la femme, il fallait absolument qu'on y aille parce que c'était l'endroit où il fallait être. Donc, voilà. Là, on va au Dolphin Mall Shopping Center. Et on va s'éclater parce qu'il pleut. Bon, alors, regardez dehors. Hein. C'est joli, hein, mais il pleut. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux.